Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver donc au potager qui dit non avec quelques nouvelles pas toutes bonnes à commencer par les petits pois par exemple pour lesquels on a réalisé des structures pour les faire grimper. A priori c'est complètement inutile, les petits pois, je l'ai appris là récemment, ne grimpent pas et donc euh, on peut avoir euh, la nécessité parfois de les resserrer, ça peut être une bonne chose comme on l'a vu entre deux grillages, comme on l'a vu donc euh, euh, sur la toile, hein. j'ai pu constater ça de la part de certains jardiniers, ça semble être une très bonne idée, en revanche des structures comme moi je les ai faites, c'est pas du tout euh, nécessaire, euh, donc on va ressemer quelques petits pois aujourd'hui en ligne hein, de manière plus conventionnelle tout simplement donc euh, voilà la connerie euh, numéro un Là voilà <rire> euh, on vous a dit qu'on partagerait tout avec vous euh, ce qui marche y compris ce qui marche moins bien donc euh, bon voilà c'est fait euh, on va revenir là dessus encore une fois c'est pas très lourd de conséquences mais ça mérite d'être corrigé quand même Ensuite, euh, je vais procéder un petit peu aussi au semis de gazon fleuri euh, sur l'extrémité de nos planches de culture, euh, puisque on avait euh, préservé un certain nombre d'espaces hein, euh, voilà, prévus à cet effet finalement, une manière d'inviter un peu, un peu plus de biodiversité dans le jardin. Et puis, on va comparer également quelques salades euh, entre celles que j'ai conservées à la maison et celles que j'ai amenées ici dans la serre assez vite. Vous allez voir que le, la différence est assez marquée et donc euh, j'amène, ça me conduit tout ça à amener un certain nombre de semis au stade cotylédon qui ont été réalisés à la maison et bien les ramener ici dans la serre rapidement pour les acclimater je vais rempoter un petit peu également et puis planter quelques-uns quelques de ces plantes salades voilà, allez on se retrouve pour voir tout ça ensemble en image. Alors, on est donc ici en face d'un certain nombre de plants de salade qui ont été semés à la maison et euh, ramenés très rapidement euh, après la levée dans la serre. On peut constater que les plants sont assez euh, trapus. Hein, euh, voilà. On va peut-être mieux voir comme ça. Voilà, hein, les, les premières feuilles après les cotylédons se sont développées. Tout ça de manière assez courte euh, sur tige. Hein. Si on compare maintenant avec euh, les plants d'à côté, alors, je vais tourner un peu, voilà, voilà, ceci sont des plants de salade également, qui ont été semés exactement au même moment, euh, mais qui sont restés à la maison depuis, alors sous le puits de lumière hein, dans le patio, néanmoins, euh, voilà, ça a quand même tendance à filer, hein, et on n'est pas du tout euh, sur le, la même qualité, je dirais, que les plants qui sont arrivés ici dans la serre. Alors, je viens donc de planter trois salades qui nous viennent euh, de la maison, qui ont été semées et conservées à la maison. Voilà. Et à côté, trois salades qui nous viennent de la maison, puis de la serre, hein, qui, qui ont été euh, conservées ici dans la serre un petit moment. Ça va nous permettre de comparer. Et j'en garde d'autres euh, à côté de ça, dans les pots, euh, encore pendant, euh, je dirais, une semaine ou quinze jours, quoi, pour, pour voir un peu comment ça évolue, et puis essayer de tirer des conclusions de tout ça. Alors, les pieds de potiron, vous pouvez le voir, sont, se sont bien développés, on commence à voir les premières vraies feuilles euh, entre les cotylédons, les racines commencent à être un peu à l'étroit là dans ce petit godet, je vais donc les rempoter. Hop là, voilà je vais donc les rempoter dans des pots de ce type-là et euh, mélanger ce terreau à de la terre de jardin de manière à acclimater un petit peu les plantes et euh, eh bien pas seulement euh, au froid euh, dans la serre par rapport à la température de la maison, mais également les acclimater au sol euh, qui sera le leur là très, très bientôt quoi. Alors voilà, je suis en train de préparer donc le lit de semences, hein, c'est-à-dire euh, euh, de préparer la terre très finement euh, en surface de manière à accueillir toutes les graines de gazon fleuri. Euh, je vous rappelle donc que le gazon fleuri nécessite euh, d'être semé sur un terrain euh, disons préparé de la même manière que pour un gazon classique. Hein. Il faut apporter le même soin à la préparation du terrain que pour un gazon euh, de graminée, hein. c'est essentiel. Donc là voilà, ça nous permettra sur chacun de ces pôles, hein, donc 12 au total, eh bien d'inviter toute une cohorte d'insectes, euh, un maximum de biodiversité, c'est souhaitable d'une part pour la pollinisation évidemment, mais également euh, pour essayer de, eh d'héberger un certain nombre de prédateurs peut-être, euh, d'autres insectes qui eux pourraient être des ravageurs euh, de, de notre potager tout simplement. Hein. Je pense vraiment que euh, le, le bien-être, en quelque sorte, de nos cultures passe par cette diversité, au maximum. Alors diversité dans les légumes, bien entendu, mais pas seulement. Voilà, donc euh, dans cette boîte, euh, vraiment, euh, je sais pas, il y a un demi centimètre, euh, vous voyez au fond, là, il n'y a pas grand-chose. Eh hein. bien, l'intégralité des graines dont nous aurons besoin, eh bien, pour couvrir ces 12... Euh, parcelles qui font chacune environ un demi mètre le carré, soit euh, 5 à 6 mètres carrés euh, maximum à semer. Euh, le gazon fleuri généralement c'est de l'ordre de 5 grammes le mètre carré donc euh, c'est infiniment euh, moins que le gazon de graminée hein, qu'on va sommer pour un gazon en tout cas rustique euh, à hauteur de 35, euh, 40, 45 grammes mètre carré. Quoi donc il faut y aller très très doucement, euh, j'aurais aussi pu mélanger ces graines avec un peu de sable euh, ça aurait pu être tout aussi bien pour faciliter le semis, bon j'ai un, un peu plus l'habitude, ça, ça ira très bien comme ça euh, et puis ensuite on va recouvrir très légèrement euh, ces graines et euh, je ne vais pas arroser, on va laisser euh, là encore euh, la pluie eh bien euh, faire son travail euh, je ne tiens pas du tout à habituer disons ce mélange fleuri à, à des apports d'eau euh, qui ne soient pas euh, naturels. allez c'est parti pour le semi proprement dit probablement en deux passes pas trop de graines sur un premier passage je serai au bout il va m'en rester quelques unes et à ce moment là eh bien euh, je repasserai un petit peu et pendre le reste avant de recouvrir le tout quoi alors je vous fais pas l'article hein, sur le la totalité des espèces présentes dans ce mélange, il y en a au moins une trentaine hein, les gazons fleuris se ressemblent tous, hein. c'est sensiblement la même chose pour tous Hop. voilà, on passe au suivant voilà donc en réparation de, de l'erreur que nous avons peut-être commis avec les petits pois je viens d'ouvrir donc une tranchée euh, dans le foin. Alors ça c'est très facile, avec un couteau à découper le pain, ça marche très très bien. On a ensuite ouvert une petite saignée dans le sol. Encore une fois, euh, bah regardez, enfin hein, c'est très très meuble. Hein, vraiment, euh, Voilà, c'est de la terre euh, d'excellente qualité, en tout cas en termes de structure pour le moment. Et on va donc semer les petits pois de manière beaucoup plus classique. Voilà, les petits pois qui nous restent. 12 Provence, voilà, on va faire une ligne bien dense, ici, c'est peut-être un peu trop, bon, je crois qu'on va pouvoir en faire une seconde à côté, refermer un petit peu, voilà, voilà comme ça, Voilà, la terre est très très humide. Voilà, c'est très bien. Et on va laisser le foin de cette manière. On viendra euh, replacer le foin ensuite sur la culture euh, au fur et à mesure de la levée des petits pois. quoi. Tout simplement. Ça nous permettra donc de comparer euh, la méthode en poké avec les bouteilles d'eau, la méthode en poké sans bouteille d'eau et cette méthode euh, en ligne. Dans tous les cas, je crois effectivement que les supports... Euh, eh bien euh, tel qu'on les a imaginés, en tout cas on peut oublier alors j'en profite aussi pour faire une petite dédicace à, à mon copain Pascal euh, qui m'avait apporté quelques échalotes et eh bien voilà Pascal hein, j'espère que tu peux euh, avec bonheur constater que ces échalotes démarrent tout à fait bien euh, je ne sais pas quel est le développement qui les attend en réalité mais en tout cas euh, c'est pas trop mal parti voilà merci encore alors voilà ici on peut remarquer quelques carottes, Une, deux, trois, quatre, 5, 6 carottes, euh, que je suis venu planter, je peux bien dire planter et non semer, puisque ces carottes ont été semées en fin de compte en mini minimote préalablement, alors euh, c'était une expérience pour voir un peu si ça serait intéressant de travailler de cette manière pour ne pas avoir à démarrer les carottes ensuite, Honnêtement euh, je pense que ça peut très très bien marcher mais bon il faut s'astreindre après quand même malgré tout au travail de plantation euh, je dirais de manière individuelle. Alors c'est bien rangé, euh, elles sont espacées de manière uniforme, je ne suis pas sûr que ça garantisse pour autant un développement meilleur de la racine ensuite. En tout cas euh, voilà ça permet de, de tenter le coup puis de comparer un petit peu là encore avec des semis qu'on a réalisés la dernière fois en pleine terre. Bien, voilà. Alors pour terminer, nous avons retiré les P17 qui recouvraient nos plantations d'oignons, et échalotes. On peut voir ici que ça commence à, à plier un peu là sous le, sous le poids de, de la, du voile. Donc on les a retirés hein, oignons, échalotes, ail. Euh, enfin voilà, surtout les, les bulbes sur lesquels on avait mis ce P17. Nous l'avons retiré. Euh, il a bien joué son rôle sur ce temps. En plus, ça a bien tenu sur les, les planches, ce qui fait qu'on en a remis. Euh, sur un emplacement où on a remis des petits pois. Et euh, on peut constater ici ben, les premiers euh, radis qui sont en train de lever euh, vraiment euh, très très bien. Euh, ça me paraît un peu dense d'ailleurs, tout ça, je sais pas comment ça va évoluer dans le temps. On verra, il faudra peut-être euh, éclaircir ou, ou alors peut-être que le prélèvement des radis euh, les plus avancés euh, permettra aux autres de se développer, j'en sais trop rien encore. On verra bien, toujours est-il que c'est enthousiasmant de... Voilà, de voir euh, cette végétation euh, tout à fait souhaitée euh, se développer de cette manière. Bon, pas mal de petites choses euh, réalisées euh, aujourd'hui. Voilà, ça vient un petit peu s'ajouter au journal euh, de notre potager. Je vous remercie vraiment de, de nous suivre. Vous êtes un peu plus de 500 aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas, pas le but euh, poursuivi, disons. Hein, on ne court pas après l'abonné. Euh, loin s'en faut, pour autant ça fait quand même plaisir de, de voir qu'on peut susciter un peu d'intérêt dans ce qu'on fait et surtout ça génère beaucoup d'échanges hein, avec l'un avec l'autre et, et vraiment je, je vous remercie pour ça, il y, a, il y a beaucoup de questions posées il y a beaucoup d'avis donnés, de rectifications qui sont apportées qui nous permettent aussi à nous d'avancer dans notre pratique donc euh, voilà je, je profite de l'occasion pour vous remercier pour ça et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non ciao ciao